Donc nous sommes ici au niveau du séchoir à tiroirs qui va nous permettre de réduire l'humidité des fèves. Le séchage ici est solaire, il se pratique sur des tiroirs en bois. On va exposer les fèves au soleil tous les jours pendant 6 à 7 jours de façon à ce que leur humidité diminue et atteigne les 7,5%. Le niveau à partir duquel on considère que les fèves peuvent être conservées. Pendant ce séchage, il est important de veiller à ce que l'exposition au soleil ne soit pas trop prolongée. Si on sèche les fèves trop longtemps dans une journée, depuis le matin jusqu'à l'après-midi par exemple, on va entraîner un phénomène de croûtage et l'acide acétique qui avait été produit dans les caisses de fermentation va se retrouver enfermé à l'intérieur de la fève. Et ça c'est un défaut du cacao puisque le chocolatier après va avoir une fève avec un goût de vinaigre assez prononcé et qu'il devra éliminer au cours de la fabrication du chocolat.